Bonjour, je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis Mérois de France, championne du monde de pâtisserie et championne du monde de glacerie. Je vais vous présenter une recette de bâtonnets glacés altapaz, tapas cerises noires et noisette. On va commencer par la gelée glacée à la cerise noire. Pour faire cette recette, j'ai besoin de purée de cerise noire, de dextrose en poudre, de glucose de 40 en poudre, et de pectin 325, nh 95 tous les trois de la maison du François. Et aussi de mucilage, de la chocolaterie, de l'Opéra. Alors une petite note sur le mucilage. Pourquoi j'utilise le mucilage J'utilise le mucilage un petit peu comme un condiment. Il va apporter une touche d'acidité et il a aussi un petit peu une douceur qui se rapproche du miel. Pour faire cette recette... Je vais déjà mélanger ensemble le mucilage et la purée de cerise noire. Je vais ensuite faire un mélange à sec avec le dextrose, le glucose en poudre de 40 et la pectine 325 à 95 Et je l'incorpore à l'aide d'un fouet à froid dans le mélange des liquides. Ensuite, je vais faire bouillir le tout avant de le couler dans mes moules. J'ai fait bouillir ma préparation, je la verse dans le chinois-piston et je vais verser au fond de mes moules à bâtonner. J'utilise des moules type Magnum, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous souhaitez. Lorsque la gelée est coulée, on passe en surgélation avant de mettre la glace. Donc on va réaliser maintenant la glace chocolat noir Altapaz 73%. Pour réaliser la glace, on a besoin de lait entier, de sucre inverti de chez lui François, de chocolat noir altapaz, chocolatie L'Opéra, sucre semoule, donc le sac à rose, du lait crémé de chez lui François, du stade 2000 de mille du François et de la crème 35% de rasse. Alors on va commencer par mélanger ensemble la crème et le lait. On va ajouter le lait crémé. On va chauffer le tout déjà à 30 degrés. À côté de ça, on va mélanger une partie du sucre avec le stade de mille. Un petit mélange à sec pour éviter d'avoir des grumeaux Lorsqu'on va incorporer le stable de mille qui est le stabilisateur à glace. Donc voilà, à 30 degrés, on va rajouter les sucres. Donc le sucre inverti et le reste de saccharose. Donc ensuite, à 45 degrés, on va ajouter le mélange sucre stable. À 85 degrés, on rajoute le chocolat. Maintenant, on va mixer le mix. Maintenant, on a mixé le mix. On va le chinoiser, le filmer à contact et le refroidir rapidement à 4 degrés. Ensuite, on va laisser maturer. Et après maturation, très important, il faut à nouveau le mixer avec le mixeur à main pour le fluidifier avant de le turbiner. La glace, chocolat noir et tapas 73%. Donc on voit que c'est un, une bonne texture, donc ça sort en ruban. Une belle couleur, oui, elle est bien brillante. On a fait congeler notre, euh, notre gelée glacée euh, cerise noire mucilage. Notre glace chocolat noir Alta et turbiné. Donc on va remplir une poche. Et on va remplir les moules. Je chemise bien sur le côté pour éviter... Maintenant, vous mettez le bâtonnet en bois, tout simplement. On s'arrête bien à la limite du moule. Il voilà, faut pas ni s'arrêter là, ni s'arrêter ici, trop court. Toujours au même endroit. On finit de remplir. Et là, on, on, on passe, on racle. Donc maintenant que l'on a garni les moules, qu'on les a lissés, et ben on va euh, geler puis démouler et enrober avec l'enrobage. Donc, maintenant on va réaliser l'enrobage altapaz noisette. Donc, j'utilise du chocolat altapaz ainsi que le beurre de cacao et de la chocolaterie de l'opéra. J'ai de l'huile de colza et j'ai aussi des noisettes de la chocolaterie de l'opéra que j'ai euh, hachées. Voilà pour avoir quelque chose de calibré. Pour réaliser cet enrobage, je vais Faire fondre à 35-40 degrés mon chocolat, mon beurre de cacao et mon huile. 35-40 degrés, voilà, pour pas que la, faut pas qu'il soit trop chaud pour faire, pour faire fondre la glace. Il Faut pas qu'il soit trop froid, sinon l'épaisseur d'enrobage sera, sera très importante. Et là, ensuite, on rajoute les noisettes. Voilà. Et donc, ça va apporter euh, ben, un petit peu de relief. Ça va apporter du craquant. Et puis aussi ce goût un peu de, de noisette torréfiée, noisette fumée, toujours très intéressant. Donc voilà, on a des moulées, Donc on voit bien la gelée. Et là, on n'a plus qu'à tremper comme ça. On laisse bien couler de ce côté-là.